Wesh wesh les amis, dans cette vidéo on va parler d'une expérience inquiétante que mène Facebook pour notre accès à l'information, et non, il s'agira pas de fake news, alors c'est vraiment important Facebook pour l'accès à l'information parce que de plus en plus de gens s'informent via les réseaux sociaux, les réseaux sociaux c'est une des sources de trafic principales de tous les sites d'info, le monde ou un petit blog, et chez les jeunes les réseaux sociaux ont même supplanté la télé comme source principale d'information, donc Facebook a un rôle à jouer pour notre accès démocratique à l'info, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Là, ils sont en train de tester Facebook de supprimer toutes les publications de pages des fils d'actu. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de publications de l'équipe Combini ou de nous. Ça, ce sera plus dans votre fil d'actu, sauf si la page elle paye, parce qu'évidemment, faut se faire de l'argent. Alors. Les pages vont pas radicalement disparaître de Facebook, elles seront juste dans un petit onglet à part. Comme là maintenant, vous avez message, je sais pas quoi, il y aura un petit onglet juste pour les pages. Et cette idée, Facebook bah, utilise la procédure standard qu'elle prend avant de généraliser une mesure, elle teste dans certains pays, c'est exactement comme ça qu'ils ont fait pour les remplacer les gemmes et mettre des haha ou des cœurs. D'abord tu testes dans un pays et tu vois si ça marche. Là, c'est testé dans 6 pays de mettre les pages loin du fil d'actu et qu'est-ce qui s'est passé Pour enquêter, pour savoir à quel point est-ce que l'information et les pages d'infos étaient toujours visionnées, il y a un journal britannique bien sérieux qui s'appelle le Guardian qui a fait une enquête et ils ont appelé les journaux et les pages d'infos de tous ces pays là et qu'est-ce qu'ils ont montré Ben que ce soit Soy au Guatemala ou Crowdtangle en Slovaquie, toutes les pages ont eu des chutes de trafic autour de deux tiers, ça veut dire que du jour au lendemain, parce que Facebook a dit, Jacques a dit a dit, maintenant vous allez raquer pour être dans un fil d'actu eh ben il y a deux tiers du trafic qui a disparu, ça veut aussi dire que les gens au Guatemala et en Slovaquie et dans tous les pays testés, et ben bah ils avaient deux tiers de moins d'informations dans leur fil d'actu. Alors pour le moment, c'est qu'un test. Hein. Quand Facebook a vu que l'info sortait grâce à l'enquête du Guardian, ils ont immédiatement rappelé à tout le monde, mais non, c'est qu'un test, il a pas encore de plan de l'étendre mondialement. Mais, euh, c'est un test qui pourrait étendre mondialement quand ils veulent. Hein. Comme tous les réseaux sociaux, l'algorithme, il est entièrement détenu par une multinationale privée qui, si elle a envie de faire plus de pognon en enlevant complètement la dimension d'information, et ben bah ils le feront sans hésiter. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire, simple citoyen bah, Le premier truc, c'est quand on aime une page, par exemple, si vous aimez le contenu Osons Causer, eh bah, il suffit pas de cliquer sur le bouton J'aime. Alors, ce qu'il faut faire pour rien rater de nos nouvelles publications, c'est cliquer sur Déjà abonné, puis cliquer sur Voir en premier. Comme ça, vous verrez passer toutes nos nouvelles publications. Parce que si vous faites pas ça, déjà actuellement, eh bah, Facebook ne vous montre pas, et loin de là, tout le contenu des pages que vous aimez. Donc, aimer ne suffit pas, cliquez sur Voir en premier. Premier point. Et deuxième point, pour n'importe quelle autre source d'infos que vous aimez, et bien bah souvent ils ne sont pas seulement sur Facebook, nous par exemple, nos vidéos sont aussi sur Youtube, vous pouvez trouver vos Causer sur Youtube, sur Twitter ou sur Instagram donc n'hésitez pas à aller sur plusieurs autres plateformes pour que euh, bah, vous ne soyez pas dépendant que d'un seul grand méchant algorithme et que vous diversifiez vos risques, faut se comporter un peu comme des traders, sinon on se fait bouffer, donc euh, voilà, nous on voulait vous faire cette, euh, cette vidéo parce que c'est des petits changements c'est encore à l'état d'étude mais ces changements nous font bien prendre conscience que là l'information et euh, nous tout le travail qu'on a fourni depuis des années et l'information que vous arrivez à avoir sur, euh, sur les réseaux sociaux, et ben elle est dépendante de la volonté de quelques grandes grandes boîtes qui comme ça en un claquement de doigts peuvent nous rendre complètement aveugles et nous empêcher d'accéder à l'info. Donc euh, n'hésitez pas à taguer euh, vos potes euh, qui s'informent et qui utilisent Facebook pour vous balancer des petites infos, des petites nouvelles et à partager cette vidéo parce que si on n'est pas tous au courant de ce qui est un peu en train de doucement peut-être envisager Facebook, et ben on va se faire rouler dessus, rouler dessus par la grande montagne de c'était un bisou les... enfin putain, c'était un plaisir les copains et <rire> à tout vite